Pourquoi Jen Bond vous a inconsciemment incité à fumer Lorsque vous regardez un film, vous êtes dans un état proche de l'hypnose. Un état où les informations que vous percevez vont venir directement s'inscrire dans votre cerveau car ces informations ne sont pas traitées par vos filtres analytiques. Chaque scène de film ou de série où vous voyez des fumeurs renforce ainsi votre attrait pour la cigarette et va surtout vous transmettre des croyances très fortes sur le tabac. Et ce sont ensuite ces croyances qui vont vous enfermer dans votre prison de fumeur. Toutes les semaines, je décortique une scène anodine de film où se trouve une cigarette et je vous explique ce que votre inconscient en a réellement tiré. Aujourd'hui, c'est de James Bond dont je voudrais vous parler à travers cette petite tirade mythique que l'on retrouve dans tous les 007. Bon. Sachez tout d'abord que James Bond, ce n'est pas n'importe qui. C'est un personnage ultra emblématique. Il est un des archétypes de la virilité masculine. Il est fort, il est rusé, il est beau, il est mystérieux, il est séduisant. Autant d'adjectifs qui font de James Bond un héros ultra-charismatique, apprécié autant des hommes qui s'identifient que des femmes qu'il trouve désirables. Alors quand James Bond allume une cigarette en se présentant, voici ce que votre partie consciente en comprend, qu'il se présente tout simplement à ses interlocuteurs. Mais voici maintenant les informations plus pernicieuses que votre inconscient en retire à propos de la cigarette. La cigarette rend beau, la cigarette donne du charme, la cigarette rend désirable et la cigarette donne confiance en soi. Des scènes véhiculant ces mêmes croyances, vous en avez déjà vu des milliers. Pas étonnant ensuite qu'inconsciemment, la cigarette soit associée pour vous au charme, à la confiance en soi et à la séduction. Autant de croyances toxiques qu'il va vous falloir supprimer de votre mental si vous voulez réussir votre arrêt du tabac. Et vous, quelles sont vos scènes mythiques de cigarette que vous voulez que j'analyse Dites-le moi dans les commentaires.